Bonjour à tous Alors aujourd'hui, nous sommes à un super bon à soyons. C'est très très beau et on s'amuse super bien. Il y a beaucoup d'arbres, on est à côté d'Acrobranche et c'est vraiment un endroit magnifique les enfants peuvent s'amuser. Coucou, Lily! Ça va? Tu t'amuses? Tu veux monter sur le cheval. Oh, oui! Oui, chérie, tu veux rentrer dans la balançoire? Attends Lily, je vais te monter sur le cheval après. Oui. Coucou Lily. Alors, c'est bien le parc Oui. Ouais. Mais sœurs, ne pas là. Tes sœurs, elles sont à Accomang. Alors, Et nous, on profite du parc qui est juste à côté. C'est un super beau parc. Allez, on va monter. Ici. Bon, on va aller voir ce qu'il y a un petit peu plus loin. Attends ta soeur, Loubi. Sont... Lou... Lily n'est pas contente parce que sa soeur lui prend le jouet avant. Alors, elle n'est pas contente du tout. J'arrive les filles. Vous êtes plus rapide que maman. hein Il y a, une encore, il y a encore une place. <rire> oui, il y en a deux. Allez les filles, c'est parti, un petit tour de mobilette. <rire> Va doucement Louis, On regarde, regarde. elle est ici. petite. Mais non, non, non, il y a la place exprès pour elle. Allez les filles, c'est parti, au revoir. Vous allez où là Ah Lily elle a peur. Ah oui elle ah, veut bah, aller ici je crois. Tu veux aller ici? Mais non là c'est pas c'est pour mettre ton pied non? Ah oui ah non c'est pour mettre c'est pour s'asseoir. Oui moi t'avais une moto petite. Oh bah non. Mais oui, ça c'est pour les bébés euh. ça va pas? Bien, ici, tu veux que aller. ce soit Lily qui conduise la moto? Oui. Ah bah allez. Lily, Lily, Lili, va sur Lili, la moto. Lili, ah Lili, Lili, Lili. Lila, Lila. Lila. Et il y a encore une balançoire. Et on entend les grenouilles qui quoi Oh, une petite louille. Lily, viens. Ne prie pas, Lily. Il y a de la place pour toi aussi. Lily n'est vraiment pas contente. Mais oui, il y a de la place. Oh. C'est bon, tu vas y arriver toute seule Oui, j'y arriverai. Lily n'est ouais, pas là. A... Tu veux que je t'assoie, Lily Oui, avec le corps, une crèche. Ah, on va faire la balançoire. Ouais. Attends, Lily. Attends, là. A... Et il y a des petites pâquerettes. Waouh, les petites pâquerettes. T'as vu la fleur, Lily Coucou. <rire> Lily se demande. <rire> Allez, viens, elle est où, Loubi? Oh, Loubi, regarde, on va rejoindre Loubi là-bas, vite, elle est partie. Elle ne nous a pas attendu, la coquine. Allez, viens, Lily. Oh, oui, on va aller découvrir ce qui se cache encore dans ce magnifique parc. viens on va aller là-bas de l'autre côté on va aller voir qu'est ce qu'il y a on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté si tu veux j'aime beaucoup ce petit pont il est super joli oh oui mais alors moi euh, dis donc <rire> Bah non, mais tu vois que si tu te mets, c'est pas la peine, voilà. Loubi et Lily se battent pour la tête. poussette. Allez. Et nous allons passer sous le super beau pont. Allez les filles, on passe sous le pont. Attention. Oh là là. Allez-y les filles. Alors, qu'est-ce qu'il y aura Chut, doucement les filles. Oui Allez, viens. T'es où, Loubi oh, Bien. Bah non, là, t'es trop petite, là. Non, non. Loubi, t'es trop petite. Allez, bien. Loubi, elle essaie de monter dans le jeu. Non, non, Lily, était trop petite pour ce genre de jeu. C'est assez grand, hein, quand même, pour une petite. Alors, tu t'en sors ouais. Et Lily, toi Alors Lily, elle est au début, hein attends, ah, on, est, on essaye, hein Mais On est un petit attends, peu petite. Oh. C'est vraiment un très beau parc. Hein? Non non Lily, t'es trop petite. Non mais de toute façon elle ne pourra pas aller plus loin. Elle ne pourra pas. Là, on voit Lily au loin qui va venir faire le toboggan. Allez Loubi Ouais Non elle doucement Lina. assieds toi Lily Assieds-toi Tout doucement Attention, c'est parti. <rire> Allez, vas-y. Ben non, ne peut pas passer où tu passes. Faut qu'elle prenne un petit escalier, Lily. Allez, Lily. Et voilà notre petit moment au parc. C'était un petit moment très agréable avec beaucoup d'arbres, beaucoup de verres. Tu peux tenir ça On dit au revoir, Loubi Au revoir. <rire> Et tu, peux, tu peux tenir ça Merci à tous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et nous, nous allons nous rentrer tranquillement à la maison. Merci. À bientôt. Tu dis au revoir, Lili qui sont pas...